Bon, on est sur le site du camping en plus. Il y a une randonnée ici. Et voilà, ici Michelin, pas compris. Alors, euh, nous sommes dans le sentier de la Tour et ici, devant, il y a une jeune femme qui fait une randonnée pédestre. Elle est seule. Nous allons aller euh, euh, lui parler, l'interpeller pour lui demander qu'est-ce qu'elle pense euh, de ce parc. Alors, bonjour, madame. Vous, bonjour, vous décliner monsieur... votre nom? Micheline Gaudet. Oh, mon Dieu! <rire> Écoutez, vous êtes la première Micheline Gaudet que je rencontre bon, ici. Bon, c'est bien, c'est bien. Mais ça doit être super, je me demande de, avec l'activité la, crépuscule, avec nos kayaks, je crois qu'ils vont nous faire passer ici. Sous le pont. Alors ici, on remarque une forêt qui s'est régénérée et des endroits où elle ne s'est pas régénérée. Nous n'avons pas encore la réponse, mais nous allons, au gré des excursions que nous allons faire, essayer de trouver ça chez nous. là. la qualité de l'oxygène. Oui, c'est vrai. Bon, comme le sentier est un peu long, nous allons euh, augmenter la cadence pour finir. faire un autre mais zoomé